Alors, bon après-midi à tous. Je vous souhaite la bienvenue à Addis pour le forum 17e forum. Je voudrais souhaiter la bienvenue à nous pour discuter je m'appelle Solomon Kassa. Je travaille à la télévision éthiopienne. J'ai un studio ici à Nisabeba. Je suis conseiller principal pour les technologies. Notre sécurité numérique est menacée. Des acteurs alveillants cibles, les aéroports, les hôpitaux, etc. Avec avec la sophistication et la cible, l'internet est devenu un cyber une bataille champ de bataille cyber. Aux États-Unis, seulement 847 000 plaintes du public ont été reçues du public, 7 d'augmentation par rapport à 2020 avec 6,9 milliards de dollars de pertes. La COVID-19 a contribué à de nouvelles menaces, le besoin d'accélérer la numérisation ainsi qu'investir dans les mesures de sécurité. La taxe cyber s'est sophistiquée avec le nombre et la sophistication. Le coût global dépasse 6 000 milliards de dollars en 2021 uniquement. Selon une remarque, une firme, le chef d'une firme italienne d'aérospaces lors d'une conférence de 2022, ça ce n'est que les points saillants de ce qui se passe dans l'espace cyber en matière de sécurité. Avec euh, euh, la cybermenace, les programmes malveillants, euh, euh, les crimes, la criminalité augmente. Les technologies comme l'IA et les efforts sont en cours pour. La réponse aux menaces numériques avec des mécanismes, des mesures de création de confiance pour stimuler la sécurité. Du côté du climat, l'UIT a lancé des centres de données vertes pour la promotion des normes et aussi pour le suivi des déchets électroniques. Donc, on, il faut tenir compte de tous les défis. Le secrétaire général, Antonio Couterey, a dit regarder vers l'avenir. Il y a deux choses qui changent. Cette session, avec ce groupe d'experts, avec ces panels de panels, va voir les lacunes qui menacent la sécurité dans le contexte régional et mondial, comment transformer les cadres normatifs dans la mise en œuvre pratique et partager les pratiques pour améliorer la coopération, la coordination entre les parties prenantes, la résilience du cyber. Et pour discuter de cela, on a un groupe d'experts distingués en personne et en ligne qui vont partager avec nous les idées et les perspectives, et je voudrais inviter, avant de commencer, je vais les présenter. Monsieur Thomas, ancien président de l'Estonie et co-président de la technologie de la chaîne de blocs, il est membre du panel du j'ai Son Excellence Madame Mofariat Kami, ministre éthiopien, ministre vice-ministre de la Namibie de l'information et du TIC, Monsieur Hiroshi Yoshida, vice-ministre des affaires intérieures et des communications, celle vice ministre du développement, de la communication et de la médias de la Fédération russe, elle sera en ligne. Monsieur Wei Jonti, directeur par intérim de la direction de l'antiterrorisme, secrétaire général de l'UIT, Monsieur Tonfik Chalati directeur adjoint de l'UNESCO pour la communication et la l'information, Monsieur Nef ambassadeur des États-Unis pour le cyberespace. M. Émile Narichon, ambassadeur de France en Éthiopie, j'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Monsieur Narali Josman, pour Maria la sécurité politique de la sécurité. Docteur Norma, médecin d'excellence de l'OTAN. Monsieur Chris. Forum Mister, Mister expert du Forum. De Monsieur Christian, vice-président de, de l'ONU et des organisations internationales, Microsoft, ligne et président Afrique de l'Afrique de l'ETIC. On va souhaiter la bienvenue à nos membres du panel et des questions d'intendance. D'abord, je voudrais vous rappeler aux membres du panel que vous aurez une minute et demie chacun pour donner des réponses. Je vais bien chronométrer notre collègue qui sera le chef pendant les deux prochaines heures. J'ai confiance en vous qu'on n'aura pas faire tout ça parce que vous allez respecter les 90 secondes, donc on peut commencer. So, collaboration, la collaboration multipartite, multi multi le public, le privé, c'est bien de sauvegarder notre espace. Quels sont les facteurs nécessaires pour actually. construire la best confiance best entre les États les et les autres acteurs, acteurs the clés the et comment élaborer un cadre de sécurité, de confiance. Monsieur Chen, merci seulement. Je suis fier d'être le premier de répondre à cause de mon vol de New York. Je vois qu'on a une situation interpellante ici. On a des questions beaucoup plus complexes à cet égard. Nous voyons il y a un manque de confiance entre les juridictions, pas uniquement pour cela, il y a aussi un manque de confiance entre, entre les agences publiques et les prestataires de services. Manque de confiance entre les agences de la force publique et ce défenseurs des droits de l'homme. Leur mais aussi entre les prestataires de services et les utilisateurs. Donc ils reviennent à cela. Quand on dit qu'il faut créer un climat de confiance, on croit à cet égard que la collaboration multipartie prenante, le partenariat public-privé. L'approche qui tient compte de toute la société sera essentielle pour réaliser cet objectif. Ce qui est positif c'est que l'ONU a déjà commencé un long chemin pour explorer différentes manières de créer cette compréhension commune pour parvenir à un consensus. Monsieur Osman. Merci beaucoup. Bon après-midi tout le monde. Et Je remercie le gouvernement hôte d'Ethiopie qui nous a accueillis. C'est un plaisir d'être ici pour créer de la confiance. Je vais commencer par dire que sans confiance dans les produits numériques, les gens so ne vont that pas that utiliser ces produits, ce qui veut dire que les sociétés ne peuvent pas tirer les bénéfices and de la numérisation. Uh, morning, Comme on l'a entendu ce matin, this ça this aura, impact ça aura un impact négatif so, so, pour has réaliser has has les objectifs du développement durable. La confiance est cruciale pour réaliser les ODD. La confiance numérique est, est le résultat de plusieurs facteurs, des relations entre les parties prenantes, mais surtout entre les États. Et je crois que ça commence par la transparence. La transparence sur l'interprétation du droit international, international sur les législations nationales, sur sa mise en on œuvre, on sur les intentions, les, les procédures les qui sont en place pour respecter les intérêts des autres États, c'est aussi un faire um, there, believe, à tenir les États redevables so et je Thomas crois que toutes les parties prenantes ont un tout rôle tout à jouer. Merci. Monsieur okay, okay. Fick en ligne. Thank you, thank you. Merci Solomon et merci à tous. Je m'appelle Netflix. C'est mon premier, premier FGI. Je suis le nouvel ambassadeur des États-Unis. Il faut mettre l'accent sur le la mot confiance. C'est la monnaie d'aujourd'hui. On, On relie des milliards d'appareils par Internet des organisations vers le nuage et la COVID a accéléré la tendance vers la décentralisation et l'utilisation dans chaque entreprise, c'est plus important que jamais. Je vais souligner tout. Deux, deux facteurs concrets pour créer la confiance et la sécurité. Une approche multipartie prenante et inclusive, multipartie prenante, c'est très important pour ce forum. Mes antécédents, entrepreneurs des Internet et investisseurs en technologie, je vois l'importance du secteur privé et des OSC. Il faut un un consensus durable, uh, durable factor, demande un engagement we à we tout état, le cadre de la responsabilité uh, dans l'espace uh, cyber. Uh, Tous uh, les états uh, uh, uh, uh, uh, membres de uh, l'ONU uh, ont répété, uh, répété uh, de lors de cette uh, fondation, j'interpelle uh, qui que, uh, que, uh, uh, que, uh, que uh, ce soit uh, pour uh, trouver uh, quoi que uh, ce soit uh, pour uh, que, uh, que tous les I États membres se mettent d'accord et signent ouais, aujourd'hui. Du... Comme les autres, j'approuve tout ce qu'ils ont, J'ai été dans le gouvernement, maintenant je suis dans... Et je vois les deux côtés. Pendant 30 années, pour la lutte contre le cyber, c'est ma carrière, j'ai vu la sophistication et l'impact. La confiance entre les pays est importante, mais il n'y a pas que les pays, il y a des acteurs importants, la société civile, le secteur privé, donc cette approche multipartie prenante est importante. Mon organisation renforce la capacité, c'est essentiel. All the threats people. People pour combattre toutes les mauvaises choses qu'on voit dans l'Internet, ce dont on parle, mais aussi ça réalise les bonnes choses, on va réaliser les ODD, il faut une capacité pour s'engager. Les états s'ils ne peuvent pas s'engager dans ces processus, s'ils n'ont pas les capacités, ils n'iront nulle part, donc la capacité est essentielle dont s'occupe mon organisation avec un certain nombre de pays, des sociétés, le secteur privé et la collaboration entre ces parties, mais aussi tenir compte de l'objectif des normes. Donc j'espère pouvoir travailler avec vous. Monsieur Naguichou. Merci. Merci, euh, merci beaucoup. Mesdames euh, Messieurs les ministres, les ambassadeurs, chers délégués, chers délégués euh, défendre une, vit... une vision et de pays, la France. La confiance et la, la sécurité passent d'abord par, par le respect du droit international. Du droit international. La, coopération la coopération en matière, en matière de renforcement de des capacités, qualité, ça vient d'être okay, évoqué, okay, est également, également essentielle. Essentiel. Je tiens à préciser ce ce que l'enjeu collectif n'est pas d'accommoder certaines visions divergentes. priorités, de est bien de garantir un Internet en tant que bien numérique commun ouvert, sûr, neutre et sécurisé. Pour, assurer, pour assurer, assurer la confiance, qui qu qu la qu question, question qui nous occupe, et la sécurité numérique, l'approche multipartite déterminante. Donc, les, donc, donc les, les États, les, les organisations les internationales, les sociétés, internationales, la société civile et les, civiles les plateformes. plateformes, nous sommes, nous nous sommes tous, tous collectivement responsables. responsables. C'est une, une de méthode de travail, travail inclusive, inclusive euh, que nous euh, souhaitons poursuivre de manière proactive. Euh, ce sujet, là, vous ce sujet, vous là ces trois initiatives la que la plupart d'entre vous connaissent. Le premier, c'est l'appel de, de Christchurch, conjointement avec la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle l'appel de, de Paris et, plus récemment, le laboratoire de la protection de l'enfance en, en, en ligne. Toutes ces, toutes ces initiatives ont un, un point commun, qui est de, et de et mobiliser l'ensemble des acteurs pour assurer la confiance et la garantie de la sécurité dans le cyberespace. Merci. Merci, ambassadeur. Monsieur Kasseva, Je crois line, a line, tier, Monsieur Kasseva, en ligne, vous avez la parole. <cười> C'est как dans tout le sport, comme le football. Dans tous les pays du monde, les équipes sont fortes et fortes Ce principe de qui est version sportive de de confiance numérique, malheureusement, actuellement, on n'a pas de règles communes, on n'a pas le fondement pour le développement de la confiance et de la sécurité. Nos acteurs clés tels que les états et les plateformes numériques mondiales ont leur propre compréhension de ce qu'est que le comportement correct dans l'environnement numérique et ce qui marche pour un acteur ne marche pas parfois pour les autres et nous que parfois le secteur privé et les entreprises suivent leurs propres règles. Il est évident que le monde il est important. important que les pays peuvent assurer la confiance, la sécurité de l'Internet. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a parlé de cela dans son discours l'année passée. Il y a toujours des tensions dans la coopération internationale et la situation autour de de certains pays du monde qui ne permettent pas de commencer le processus, de créer le cadre pour parvenir à un consensus. La seule façon de créer la confiance est de suivre les principes de l'égalité et du respect de la souveraineté des autres. Nous soutenons la coopération ...avec les organisations internationales, trouver des façons collaboratives pour que notre espace cyber soit plus sécurisé et que ce soit qu y ait de la confiance. Je voudrais attirer votre attention. Comment est-ce que les parties prenantes peuvent être impliquées de façon plus significative pour élaborer les normes cyber Quelles sont les normes nécessaires et comment à parvenir à un comportement responsable et que ça se traduise par des étapes concrètes Merci beaucoup. Vous savez, le mandat de l'UNESCO et de promouvoir Libre flux des, des informations. Comment on le fait le renforcement des capacités par le biais de nos programmes? Ensuite, avec des instruments normatifs pour les 193 États membres. Deux exemples. L'année passée, NESCO, les recommandations sur l'éthique de l'IA, qui a une composante de confiance, mais aussi le respect de la dignité des droits de l'homme, l'égalité entre les genres, mais aussi le respect de l'état de droit. Maintenant, on, on va vers un nouvel un instrument Internet. normatif. Les, à, à la prochaine réunion, l'Internet pour la confiance pour que l'Internet devienne de l'information pour le bien public et pas de la malveillance. Ce matin, j'ai parlé des caractéristiques de cette conférence. C'est pour combattre le discours de haine, la théorie des conspirations. C'est ce que je veux te dire à ce stade. Monsieur Charek, qui est en ligne aussi. Merci beaucoup. C'est bien d'être avec vous sur l'implication significative des parties prenantes et l'élaboration des normes de la cybersécurité. Il faut reconnaître qui n'a pas d'avenue officielle, mais des progrès considérables ont été faits pendant les quelques dernières années et en particulier le processus qui a été établi par le comité ad hoc sur la cybercriminalité qui peut être produit ailleurs. Il y a eu des processus en dehors de l'ONU dont a parlé l'ambassadeur de France, mais j'encourage les parties prenantes de s'y engager. Au-delà de cela, je veux souligner l'importance de la consultation avec les parties prenantes, quel que soit le processus officiel. La communauté multipartie prenante peut être impliquée dans la mise en œuvre des normes. Un exemple, c'est un exercice du processus d'Oxford. Sans avocats ont eu une déclaration pour le droit international et ont travaillé vers l'accord et ce que ça veut dire dans des contextes spécifiques. Par exemple, la protection des élections et l'institut de paix pour trouver des recommandations, pour trouver des normes pour protéger l'infrastructure dans le contexte de la santé. Donc c'est important, si on veut Merci que tout le monde mette en potassium. œuvre de façon fructueuse normes les normes convenues. Son Excellence M. much. Merci beaucoup. Good good morning, good morning. <Midwest> bon après-midi, uh, bonjour, uh, well, this, this bonsoir. ]90 en fonction du fuseau horaire. Oui. C'est une grande occasion pour moi d'être là et je vous souhaite la bienvenue en Éthiopie. Je m'appelle Morfaria. Ministre du Travail et des Compétences en Éthiopie. Le thème qu'on essaie d'aborder, c'est la confiance. C'est la confiance numérique, c'est les relations entre les personnes. Donc, quand on parle de confiance et comment nous allons faire engager les parties prenantes au niveau escompté, Selon moi, il doit y avoir un changement, un changement d'attitude à propos de la question, on essaye de traiter de l'aspect technologique. Il doit y avoir un changement ici. Ça doit être une approche centrée sur la population, puisqu'il s'agit de relations il s'agit de paix, de collaboration et d'interdépendance, s'il en est ainsi, il faut habiliter à commencer par l'école et réunir toutes les parties prenantes, on aura ainsi des normes valables à moins qu'on ait un engagement multipartie prenante, on ne peut pas réaliser ce qu'on a conçu, il faut donc cet engagement multipartie prenante par le biais d'une nouvelle façon de penser, de, au lieu d'avoir de, de des mesures Proactif avec des mesures trans de transformation, on peut habiliter les différentes parties prenantes pour aborder la question. Merci, Excellence. Merci beaucoup Solomon, bon après-midi well, well, à well, tous, je suis contente d'être ici. Voilà, La première uh, question uh, serait d'abord uh, de savoir ce que uh, sont uh, les good good good normes, les au sein d'une communauté. Community. Community. Au niveau global mondial, global il faut que toutes les parties prenantes du village monde et les normes pour le cyberespace. Et l'autre question, comment marchent les normes Comment on va les élaborer Où est-ce qu'elles décollent Et qui va les adopter Et au-delà de cela, qui décide de l'application pour répondre à certaines de ces questions, il nous faut avoir un genre de consensus d'accord entre les gouvernements, les organisations internationales, les parties prenantes du privé. Et quand il s'agit de la personne, on parle de respect mutuel de dignité humaine, dont a parlé M. Tofik à Je vais terminer en disant que dans chaque application, il faut qu'il y ait une application systématique du droit international. Une fois que ceci est fait, une fois qu'on les aura acceptés comme normes universelles, on pourra réussir dans l'application, la mise en œuvre. Excellence, l'ambassadeur. Mmh. Oui, oui. Donc, donc, sur, ce thème, sur ce thème, la, la, France, la France encourage une de, de multipartite des, des questions liées aussi liées au l'espace et au numérique. Et au numérique. Euh, il, euh, en il en, en, en va même de même pour les processus, processus des Nations Unies, notamment, notamment les travaux des travaux menés des, dans les groupes d'experts gouvernementaux, gouvernementaux et des groupes, et de, des et de, groupes de travail, travail à composition non limitée. Le très, le très large soutien à l'adoption la la en première la commission de l'Assemblée la de générale des, des Nations, Nations un Unies un de la, la résolution pour propre, un programme d'action de de des Nations Unies le 3, 3, 3 novembre dernier est un, est un signe tangible de l'investissement des États pour répondre à ce défi. Le programme poursuit un objectif clair, faire progresser le comportement responsable des États dans l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. De manière concrète, il s'agira d'un mécanisme permanent, inclusif et orienté vers l'action au sein des Nations Unies. Il comporte trois volets. Premièrement, Premièrement soutenir le... les États dans mis la mise en œuvre du cadre, cadre établi, établi pour un comportement un responsable, responsable dans, dans leur utilisation, utilisation des technologies de l'information en encourageant encourage les, les activités de renforcement, de renforcement des, des capacités. Des... Deuxièmement, Deuxièmement de, de promouvoir le dialogue la et la coopération entre les parties prenantes concernées, c'est-à-dire le secteur privé, les milieux universitaire, la société civile, afin de contribuer à une meilleure mise en œuvre de ce cadre. Troisièmement, nous ayons aux États un forum permanent, permanent pour, examiner pour examiner les des efforts, des efforts œuvre, de mise en œuvre, discuter des, des nouveaux des défis à la, la sécurité internationale dans l'environnement des technologies d'information de et mettre et à, et jour, à jour le cadre sur la base, base d'un consensus. consensus. Ce programme, ce, programme ce programme sera, sera complémentaire, complémentaire et coordonné et les avec les travaux conduits dans les enceintes, enceintes, enceintes, enceintes. existantes. Ce n'est pas, pas un pas processus de, de négociation parallèle. Nous sommes nous impatients de nous engager, de nous engager avec tous les États au cours des, des prochaines, prochaines sessions du groupe de, de, de, de, de travail à de composition non limitée de l'ONU afin de poursuivre, poursuivre, poursuivre l'élaboration de, de ce programme d'action. Merci. Merci beaucoup, M. le Président. M. Chen, vous voudriez ajouter une perspective à ce sujet Merci, M. le Président. On devrait ajouter la perspective. Pour la cour, les activités contre la confiance et les activités antiterroristes sont plus faciles. On a travaillé là-dessus pendant plus de 30 ans. On est toujours en train d'en discuter. Quand j'étais jeune, j'en parle toujours. Avant, j'étais beau, maintenant, j'ai les cheveux gris. J'espère que ces discussions peuvent aboutir à un traité international. Puisque nous n'avons pas de définition de la... dans cette situation, on a encore beaucoup à faire, il y a beaucoup d'embûches, mais on a des principes de base. On a 19 documents contre le terrorisme et plus de 10 documents aux directives du Conseil de sécurité. Tout ceci peut, peuvent être nos principes pour commencer. On va continuer à travailler là-dessus en tirant parti de ces documents. Aucune perspective à cet égard? À l'essentiel, il y a la co-création, une plateforme de co-création dans un environnement de respect mutuel où tous les participants ont la même voix et peuvent contribuer de façon égale. On a par exemple la Coupe du monde de football Mais comment se fait-il que les pays les plus éloignés et peuvent jouer avec fair play dans cet environnement. Il faut que cette plateforme donc fasse preuve de fair play pour créer des normes et pour ce qui est de la participation, mais ce qui est crucial, ce qui est essentiel, c'est de mettre l'homme au centre. Les droits de l'homme doivent être les normes qui protègent. Une fois qu'on aura réglé ce problème, il y aura des retombées sur la communauté plus large et sur les autres aspects. Et la mise en œuvre commence par des promesses. Il faut aussi répondre à la question qu'est-ce qu'on demande de moi et que chacun fasse ce qu'il peut. Monsieur Thomas est en ligne Merci beaucoup, j'essaierai d'être aussi bref que possible. Ma préoccupation, c'est que les normes cyber on y pense avant les valeurs communes. Sans valeurs communes, ce n'est pas possible d'élaborer des normes cyber. Il y a des pays, des sociétés qui ont la liberté d'expression et il y en a d'autres qui ont des élections libres, démocratiques. Il y a des groupes multipartis, l'intégrité transatlantique qui s'assure qu'on suit les normes démocratiques. Ça ne sert à rien de faire tout ça s'il n'y a pas la liberté d'expression et si vous ne pouvez pas avoir des, des élections justes et libres les droits fondamentaux sont une pré, des préconditions parce que sinon on ne peut pas élaborer des normes qui auront un sens, même pas de cybersécurité, il n'y aura pas d'organisation de tutelle, si vous n'avez pas un ensemble commun d'un c'est ainsi vous ne pouvez pas partager des informations avec les pays qui ne suivent pas les normes fondamentales dans un domaine qui précède les discussions sur les normes du cyberespace, parce qu'au bout du compte, les normes du cyberespace, à mon avis, devraient être les normes d'une société libre et démocratique. Merci beaucoup, on s'excuse. Les personnes en ligne ne pourront pas voir donc, je présente mes excuses. Je réponds, je tout ce que vous répondu. Maintenant, la question de la crise climatique. Quelles sont les approches? adopté pour faire en sorte que les technologies fassent partie des solutions du climat et pas les contraires. Et la redevabilité dans l'infrastructure, le recyclage, l'industrie, etc., l'exploitation minière et tout. Je donne la parole à Monsieur Yoshida d'abord. L'après-midi, tout le monde, c'est un plaisir d'être là. Ces technologies peuvent être un problème, ça peut être une menace au climat. Par exemple, le trafic des données dans notre pays a commencé dès le début de la pandémie. En 2030, la consommation d'énergie dans le domaine numérique va augmenter, va être multipliée par 36 comparé à maintenant. En 2050, ça va augmenter, ça va être multiplié par 48 Uniquement pour le domaine numérique, ça peut doubler la consommation d'énergie des energy. nations en um, well, 2030. Il faut développer de nouvelles technologies. Oh, oh, peut-être oh, que de la de solution uh, um, peut-être euh, technologie de tous les réseaux, ça peut réduire la consommation de 1% avec les technologies existantes. On développe donc de nouvelles technologies numériques, donc ça peut être une crise, mais ça peut être une solution. Comment utiliser la technologie numérique pour, faire le pour créer une so société résiliente aux catastrophes Naturel. Merci, Monsieur Kassiva, vous avez la parole. On peut utiliser la technologie pour soutenir les pays en développement, leur économie dans le contexte de la neutralité. Dans la COP 27, il est important de souligner qu'il faut des efforts communs pour améliorer l'accès à la technologie, les échanges de technologie entre les différents pays et pour qu'il y ait une coordination de la chaîne de valeur mondiale. Il faut aussi enlever les barrières au commerce. L'agriculture, par exemple, est un acteur important quand il s'agit des gaz à effet de fer, de serre. Et on ne peut pas résoudre ça sans inclure l'agriculture. Pour améliorer la situation de l'agriculture, on a besoin de, de nouvelles technologies, de technologies numériques pour améliorer la durabilité. En Russie, on fait le suivi des gaz à effet de serre en utilisant des vaisseaux spatials spatiaux avec une innovation pour atténuer les gaz à effet de serre et leur effet sur la nature. Dans ce contexte mondial complexe, il faut que les organisations internationales créent la stabilité des États. Je vous rappelle que l'UIT est son rôle chef de file quand il s'agit des technologies de et de so. la communication. La question next question la question question important, important, important the so, so, de Il devrait <laughs> uh, uh, uh, uh, yeah, uh, yeah, uh, de la uh, of, of, uh, Alors, lorsqu'on parle de ce sujet, qui est celui de l'environnement, du changement climatique? C'est un sujet assez sensible qui doit être basé sur la conscience et sur un comportement, un comportement qui correspond à la parole. On ne peut pas dire une chose, mais en faire une autre. C'est important. C'est ça le point de départ. Et à partir de là, il est essentiel d'avoir cette conscience environnementale aussi lorsque l'on parle de technologie. Lorsque l'on innove, jusqu'au moment où on se débarrasse de cette innovation, il faut être conscient de l'environnement. Il faut en tenir compte. Tout commence par le concept même. Lorsque l'on est en train de créer ces innovations, il faut, à partir de là, mettre en place une réflexion appropriée afin de s'aligner aux objectifs environnementaux que nous nous sommes fixés. Je m'arrêterai là. Merci. Merci infiniment. Excellence, madame. Je pense que la sécurité climatique signifie également sécurité alimentaire, c'est sous-entendu. Et les interventions technologiques doivent aider à résoudre ce problème, que ce soit le cas ou pas. C'est ça qui est la question principale. Ce qui compte, c'est la façon dont on utilise les technologies. Oui, les technologies peuvent être une solution, empêcher un certain nombre de problèmes. Par exemple, si l'on parle de l'environnement, du côté vert, il y a des interventions technologiques. Par exemple, regardez l'Éthiopie. Nous avons un programme, Green Legacy, qui est un programme local qui est appuyé par les technologies. Le Premier ministre, son excellence, Dr Abiy Ahmed, a mis en place cette initiative. Et l'objectif de Green Legacy est d'atteindre ou plutôt de planter 18 milliards d'arbres. Nous sommes arrivés en fait à 25 milliards ou bien milliards, ils sont à millions d'arbres de, plantés depuis quatre ans. C'est donc une initiative locale qui est sous-tendue par des compétences autochtones, des connaissances autochtones des populations locales, tout le monde à participer. Alors, lorsque l'on parle de technologie, ne pensons pas uniquement au côté euh, le plus euh, sophistiqué. Pensons aussi aux solutions locales, autochtones, aux peuples indigènes. Alors, ma réponse c'est oui. Nous devons déjà tenir compte de ce que nous avons. Merci, Monsieur Toulassi à la parole. Thank you very much. I believe that to 000 000 Merci infiniment. Je pense qu'arriver à zéro mission de 2050, 2050, ce sera important pour arriver à lutter contre le changement climatique. L'intelligence artificielle, les technologies avancées, l'analyse seront très importants. On de 5 à 10 les émissions de gaz à effet de serre grâce à l'intelligence artificielle. Ce sera crucial, premièrement. Deuxièmement, je pense qu'il y a aussi trois dimensions importantes. Tout d'abord, les décideurs doivent connaître ces avancées technologiques, savoir ce que cela peut faire pour contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Il faut qu'ils en soient conscients, mais qu'ils intègrent aussi ces technologies. En de Deuxièmement, le renforcement des capacités spéciales. Nous pouvons connaître les technologies, mais ne pas avoir les ressources nécessaires, ressources pour les et Troisièmement, il faut aussi as, un accès as, libre, libre aux données, à la science, pouvoir développer, suivre uh, des politiques et L'an passé, l'UNESCO a adopté une recommandation science ouverte, accès en... libre aux sciences, signée par les États membres. Ça donne un accès libre donc aux sciences, aux données, à tous les pays du monde. Et c'est une initiative très importante pour le renforcement des capacités dont j'ai parlé. Merci, madame Bogdan Martin. Je sais que l'UIT a différentes initiatives à ce niveau. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Il y a de nombreux parallèles que l'on peut établir entre la crise climatique et la cybersécurité. On en a discuté depuis des dizaines d'années. C'est assez polarisant aussi ces discussions qui sont souvent très politique et la menace est de plus en plus grave. Donc nous, nous avons besoin d'avoir une percée, comme le dit le secrétaire général de l'ONU, sans quoi il y aura une véritable crise. Mais la bonne nouvelle, comme l'ont dit d'autres intervenants avant moi, c'est que les technologies numériques ont un rôle essentiel à jouer dans le secteur climatique, suivi, atténuation, adaptation. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes aussi des émetteurs de gaz à effet de serre. Donc, soyons aussi verts que possible, avançons au niveau des normes vertes, faisons le suivi des émissions de gaz à effet de serre et comme Tofi vient de le dire, collaborons au niveau des politiques, des réglementations. Nous devons aussi nous améliorer en termes de suivi, gestion des déchets verts. Il y a que 78 pays qui ont des politiques, des lois pour la gestion de ces déchets verts. Nous devons aussi promouvoir les systèmes d'alerte précoce. Nous, nous sommes félicités que la secrétaire générale annonce, euh, le secrétaire général annonce pardon 3,1 milliards de dollars dans les cinq ans à venir, investi dans la mise en place de systèmes d'alerte précoce. Merci. Passons à la question suivante. Comment est-ce que les pays peuvent mettre en place une coopération durable entre les différentes parties prenantes au niveau national Quels sont des exemples de cas de, de coopération réussie sur la sécurité Donc, coopération sud-sud, nord-sud et triangulaire. On démarre par Monsieur Yoshida. Merci. Merci. Je pense qu'il y a un de fin à la lutte contre les problèmes de cybersécurité. Les risques de cybersécurité sont en nous. Il nous faut davantage de ressources humaines. Il y a deux choses à noter. Tout d'abord, les partenariats publics et privés. Par exemple, nous, nous avons mis en place un système de partage d'informations entre les secteurs publics et privés dans notre pays. Deuxièmement, il faut continuer de mettre en valeur les ressources humaines. Nous avons eu un certain nombre d'activités, nous avons mis en place un centre de renforcement des capacités pour la cybersécurité au Japon, ça a été créé à Bangkok en 2018, nous avons également un projet conjoint avec la Banque mondiale, Partenariat pour le développement numérique, donc Digital Development Partnership. Nous appuyons un certain nombre de pays en Asie en Afrique. Cette initiative a été étendue à un fonds multidonateur au niveau de, de, de la Banque mondiale. Et les États-Unis, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Estonie et d'autres pays sont des contributeurs. Ouais, plan, il n'y a, a pas de solution immédiate, il n'y a pas de panacée, de solution magique à la cybersécurité, mais nous devons continuer la lutte. Continue. Merci. Madame ma votre réponse. Merci. Alors oui, établir une coopération entre les parties prenantes au sein d'un même pays, tout cela dépendra en fait de la culture. Moi, je viens d'un pays, Pays-Bas, en dessous du niveau de la mer, nous avons toujours appris à lutter avec plusieurs parties prenantes contre l'invasion de l'eau. Donc, notre pays, notre prise de décision, nous basons tout sur des consensus avec plusieurs parties prenantes qui sont donc impliquées. Mais de façon plus générale, un enseignement que nous avons tiré qui peut s'appliquer à d'autres pays, eh bien, c'est que si un pays veut avoir des échanges entre différentes parties prenantes productives au sein du pays, un bon point de départ, c'est déjà que la partie prenante qui a le pouvoir invite d'autres à s'exprimer, et à participer au processus de prise de décision partagée déjà. Un peu de votre pouvoir, ça c'est ainsi. C'est notre attitude aux Pays-Bas dans la sphère internationale. Nous essayons... Donc nous sommes plutôt un pays hautement numérisé, et cela signifie qu'il y a aussi beaucoup de responsabilités. Nous écoutons les autres, nous essayons de le faire, en tout cas, essayons d'aider aussi... Les... Nous essayons d'aider les autres à faire cette vers l'ère numérique, et c'est pour cela que nous allons créer avec d'autres parties le Forum mondial sur la cyber -expertise. Et nous aidons aussi au niveau du programme d'action pour le renforcement des capacités sur le droit international. Nous essayons donc de partager ainsi notre expérience numérique. Merci. Alors, M. Fick, nous sommes en de découvrir à quel point 90 secondes, c'est très court. Alors, deux exemples très rapidement. Tout d'abord, au niveau national aux États-Unis, on a le Joint Cyber Defense Collaborative. Donc, c'est un partenariat entre différents gouvernements, les collectivités locales, le gouvernement central et le secteur privé. Et la clé, c'est le partage d'informations dans les deux sens. Ce n'est pas l'information qui part d'un côté vers l'autre. Vous me donnez l'information, je la rends confidentielle, vous ne recevez rien. Non, c'est un partage mutuel, réciproque qui profite à tous. Au niveau international, un exemple de réussite, c'est l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, le travail qu'ils font pour le cyberespace. Et la réussite de cette initiative, c'est que vous avez donc des, des accords qui sont négociés lorsque les tensions ne sont pas élevées. Donc, il y a différentes versions au fil du temps et ainsi on dégage un consensus durable et on peut utiliser donc ces initiatives lorsque les tensions existent, sont plus élevées. Madame Bogdan-Martine. Merci. Merci. Pour commenter ce que Nate vient de dire, afin d'arriver à cette coopération durable, de qualité, il faut le dialogue, il faut des échanges entre les différentes parties prenantes, et comme vous l'avez dit également Chris, il ne s'agit pas seulement de discussions entre les États, mais il faut aussi impliquer la société civile, les citoyens, il nous faut de nouveaux modèles. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de créer de façon conjointe la co-création. Oui, c'est important. Il faut aussi une approche impliquant tout le gouvernement. Il faut que les institutions internationales jouent leur rôle. L'UIT est le facilitateur principal pour C5. Nous jouons aussi notre rôle. Nous travaillons également avec des partenaires comme l'institution de CRIS. Nous travaillons sur le renforcement des capacités et puis nous avons aussi l'indice mondial de la cybersécurité qui est l'occasion de partager les meilleures pratiques et d'identifier les lacunes, déficits en termes juridiques, techniques, au niveau des organisations, au niveau des capacités et de la coopération. Merci. Merci infiniment, Monsieur yeah, Thomas. Yes, hein, yes, merci. Uh, merci, je serai plus bref cette uh, uh, fois-ci. Trois exemple. exemples de coopération qui fonctionne, durable, like pérenne. Best je best ne sais pas si ça va vous plaire, mais ce que j'ai vu de mieux, c'est le centre d'excellence de l'OTAN pour la cybersécurité qui inclut plusieurs membres de cette organisation, de l'OTAN, et puis vous avez aussi plusieurs pays européens impliqués, vous avez également l'Australie, le Japon, qui participent. À... Donc ça, c'est une organisation basée sur la confiance, le respect des valeurs communes et qui euh, fonctionne très bien. De puis euh, les euh, cyberattaques massives sur mon pays en 2007 et depuis lors, euh, nous avons donc 14 ans d'expérience. Deuxième exemple de coopération pérenne, vous avez déjà des descriptions dans mon pays, c'est devenu interopérable, il y a une interopérabilité avec la Finlande, le Portugal, la Croatie, et, Et, and finally, Faro. Et nous avons aussi mis en place un système volontaire de Cyber National Guard. Vous uh, avez donc la société civile qui est impliquée, ainsi que d'autres acteurs de la société civile, mais aussi du numérique. qui travaillent ensemble pour mettre en place cette cybersécurité et ça, ça concerne oui, l'Estonie. Merci Monsieur Thomas. Monsieur Painter a la parole. Ah, thanks. Deux choses. Uh, thanks. Ago, il y a 11 ans seulement, j'ai été l'un des premiers cyber dans le monde, C'était il n'y a pas si longtemps aider cette question à un niveau de politique, de diplomatie. C'est important, mais c'est un autre type de diplomatie avec les différentes parties prenantes, de pas seulement les États. On doit consulter d'autres parties prenantes comme le cas. Yeah, Deuxièmement, yeah. il y a aussi le renforcement des capacités. stériliser la coopération, le développement, et c'est peut être si C'est comme je l'ai dit. Nous sommes un modèle, nous avons 170 membres partenaires avec à peu près 60 pays, la société civile, le secteur privé. Et comme Doré l'a dit, nous avons des partenaires comme l'UIT, l'Union africaine, ASEAN et beaucoup d'autres. Deux exemples encore une fois. Tout d'abord, nous avons des groupes de travail autour de thèmes clés. Nous avons également un portail mondial, un le CyberPortal portal qui est ouvert à tous. Et enfin, ce qui est le plus approprié dans ce contexte, nous avons aussi un réseau d'experts africains. Depuis deux ou trois ans, nous avons des cyber experts qui travaillent avec l'Union africaine, avec les communautés, pour renforcer les capacités africaines. Et pour adopter une approche basée sur la demande, ce n'est pas seulement ce que l'on veut offrir du Nord vers le Sud, mais c'est le Sud qui dit voilà ce que nous voulons, ce que nous attendons de ce partenariat. Merci. Minutes, Docteur Norma, avant que vous ne répondiez, vous aurez en fait deux minutes, trois minutes plus tôt, parce que vous deviez donc répondre à la première question, vous n'avez pas pu le faire. Vous allez pouvoir parler donc de confiance numérique et répondre à cette dernière question à cette autre question aussi. Merci. C'est bien que le collègue russe ait été aussi long pour la première question. Moi, je me retrouve avec ces trois minutes. Comme Thomas hendrik le président, l'a dit, il y a le centre d'excellence et tout est basé sur la confiance, la coopération. On a 38 pays dans ce centre et notre rôle est d'aider les pays à faire face aux euh, menaces dans le cyberespace. Nous sommes une coalition, comme vous le savez, le cyberespace ne connaît pas de frontières et la coopération est essentielle. Alors comment créer cette coopération? Il n'y a pas de miracle, hein. il y a donc deux principes très simples. Tout d'abord, connaissez votre voisin. Deuxièmement, créez cette confiance, instaurer la confiance avec votre voisin. Vous ne pouvez pas faire confiance à un voisin que vous ne connaissez pas. Alors tout d'abord, il faut travailler un, sur les meilleures pratiques, partager les enseignements, créer une communauté. Et ce sont les experts, les chercheurs juridiques, les juristes qui travaillent sur le terrain ensemble et qui apprennent en fait à se faire confiance avec cette collaboration sur le terrain. Je pense que c'est la chose la plus importante et aussi ici à ce forum, Jeff, vous avez donc toutes ces personnes qui se retrouvent ensemble et hein, qui vont pouvoir créer cette confiance en se rencontrant. Je conclurai sur un exemple, l'Ukraine et l'Estonie, mon pays. Alors, ce sont deux pays hein, qui euh, ont eu à très très bien coopérer. Vous avez Beaucoup de meilleures pratiques qui ont été adoptées par l'Ukraine, qui viennent de l'Estonie. Et puis l'Ukraine, maintenant, a avancé tellement vite que l'Estonie va bah, maintenant, notre pays va s'inspirer de l'expérience ukrainienne pour la prochaine génération de gouvernance. Donc c'est un, un exemple de situation de coopération économique, numérique, où tout le monde est gagnant, les deux nations sont gagnantes. Et enfin, au niveau de l'OTAN, on passe à faire face à la mise en formation, cybercriminalité lambda, mais personne ne nous parle de cybercriminalité au niveau des États. Il y a plusieurs nations, en fait, qui font la promotion de cybercriminels autant que possible d'ailleurs. Et ça peut être un jeu politique avec des gains politiques ou même économiques. Parlons de cette cybercriminalité, maintenant nous avons nos amis en Ukraine qui sont attaqués par des voisins qui n'aiment pas le fait que les Ukrainiens profitent de leur liberté, veulent protéger leurs frontières, alors nous faisons de notre mieux pour ramener la paix dans l'espace cybernétique de l'Ukraine également et pas seulement dans le pays physique. Merci à tous. Nous allons passer à la question suivante. L'objectif de la transformation est d'améliorer les vies plutôt que de créer une fracture numérique ou d'exposer les pays à un danger. Alors maintenant, la question C Ces vulnérabilités de confiance, de sécurité au niveau numérique, en quoi est ce que c'est lié aussi à des problèmes de droits humains et économiques en Afrique ailleurs? et quels sont les défis liés à la résolution de ces vulnérabilités. Je pense que la perte d'identité, de propriété intellectuelle, de souveraineté, de patrimoine, ce sont des conséquences de ces vulnérabilités dans le cyberespace. Au-delà, ce que nous avons constaté, c'est qu'il faut s'attaquer en fait aux questions fondamentales. Les fondamentaux, c'est quoi C'est le respect, le respect de soi, qui devient le respect des droits des autres. Et c'est ainsi que l'on commence une auto-réflexion avant de se livrer à des actes négatifs envers les autres. Et ça, c'est quelque chose qui commence par la culture et qui se prolonge tout au long de la vie. Et puis, il y a quelque chose qu'on appelle... Et au Japon, donc karma, en faisant du bien, on attire le bien, et il faut intégrer cela dans nos processus, il faut aussi parler de l'ingénierie sociale, qui est le point de vulnérabilité, le premier point de vulnérabilité, l'éducation, la conscientisation continue, le renforcement des capacités sur ces questions sont essentielles, pour trouver une solution à ces vulnérabilités. Excellence, monsieur, ou plutôt madame Camille. Après monsieur um, Tabou, madame Camille a la parole. Est, uh, so, Merci. Alors la sécurité est un droit humain et la sécurité numérique n'y fait pas exception. Donc il faut créer, il faut créer une confiance centrée sur l'être humain pour qu'il y ait une coexistence pacifique. Ça, c'est la chose fondamentale. Il faut renforcer la paix, la coexistence harmonieuse dans le cyberespace. Des pratiques de cybersécurité, politiques, stratégiques qui placent la personne en son cœur avec une approche ismatique, tenant compte donc des aspects sociaux, économiques, sans négliger les intérêts nationaux pour tirer les avantages maximum de cette ouverture numérique. Et il y a des intérêts en concurrence dans ce contexte. Ce qu'il faut faire, c'est trouver un équilibre, un compromis entre ces intérêts en conflit, en concurrence. Madame Bogdan Martin. Merci. Alors, en 2021, Interpol a constaté que le PIB en Afrique était réduit de 10% à cause de la cybercriminalité, une perte. Et cet impact économique est clair, évident, et les risques liés à la cybercriminalité sont en hausse avec les nouvelles technologies, qui entraînent donc de nouveaux risques supplémentaires et la conscience est érodée. Et comme vous l'avez dit ce matin, sans confiance, la société ne va pas pouvoir profiter de la transformation numérique. La confiance universelle, la connectivité pour tous, la protection de ce besoin, de ce droit, même de communication, c'est essentiel pour l'UIT. Nous croyons en une approche basée sur les droits au numérique. Il faut créer des réseaux de confiance, des services de confiance et pour cela, il faut donc la sécurité, la protection des droits fondamentaux comme la vie privée, la liberté d'expression et d'autres droits. Et nous le démontrons par notre travail au niveau de nos stratégies nationales ou de l'appui que nous apportons aux, aux stratégies nationales. Nous travaillons avec euh, euh, l'UNESCO et avec le haut commissariat des droits de l'Homme des Nations Unies. Merci. Oh, Monsieur Sherrock. oui lorsque l'on parle des défis à la cybersécurité, nous avons des préoccupations très semblables partout dans le monde très similaire et la première préoccupation ce sont les personnes, il nous faut investir davantage pour mieux comprendre ces, ces menaces, il faut investir aussi Davantage dans les experts compétents, c'est-à-dire des personnes qui comprennent l'importance des droits humains dans cette cybersécurité. Alors, les entreprises ont eu à investir beaucoup, les technologies. technologies ont eu à investir beaucoup dans ces services. Microsoft s'est engagée à investir 20 milliards de dollars sur cinq ans pour protéger ses consommateurs, ses clients, pour mettre en place des solutions et nous vous comptons beaucoup sur l'intelligence artificielle pour faire face à ces attaques malicieuses, mais il faut quand même la contribution de professionnels compétents et on s'attend à ce qu'il y ait un déficit de 3,5 millions d'emplois d'ici 2025 dans le secteur de la cybersécurité dans le monde et pour faire face à ces défis, on revient encore une fois à la participation de plusieurs parties prenantes. Nous devons travailler ensemble, société civile, secteur privé, gouvernement, Microsoft, aide à cultiver en fait cette main d'œuvre de cybersécurité. Cette année, nous avons annoncé l'extension de notre campagne à 23 pays, campagne de cybersécurité. Nous avons un programme pour mettre en place les compétences nécessaires pour la sécurité. Chris a déjà parlé du travail important de GFCE et nous appuyons activement GFCE dans la région Afrique. On en place de intervenant, nous l'entendons plus. Les interprètes n'entendent pas les intervenants. Les interprètes ont perdu le son. Alors, tout d'abord, la cybersécurité, la vulnérabilité, c'est très important d'y faire face, pour arriver à cette croissance économique, à cette transformation numérique dont on parle ici et ailleurs. Sans la cybersécurité, sans son intégration systématique, tout sera sapé, notamment en Afrique, qui est en train de créer ces nouvelles structures, mais il faut la sécurité, la cybersécurité. Nous avons vu l'impact économique de même pour ce qui est des droits humains, il y a souvent des états-nations qui, qui, qui, qui subissent en fait des groupes qui vont cibler la société, des acteurs dans la société, c'est un problème. Je, je me rappelle il y a huit ans d'avoir rencontré différents groupes de la société civile qui avaient peur en fait que la promotion de stratégie de cybersécurité ait un impact sur la société civile parce qu'on ne les consultait pas et on en profitait en fait pour supprimer la société civile. Alors les droits humains, l'économie, ça fait partie de la cybersécurité, tout ça c'est interconnecté. Et lorsque je pense aux défis, aux solutions possibles, il n'est pas possible de continuer de traiter la cybersécurité comme étant une question créneau, niche, en, en isolement. Il faut que ce soit intégré dans les politiques de sécurité, économique, de diplomatie, de cybersécurité. Et on doit donc éviter ces silos d'excellence entre les différentes sociétés, droits humains, économie, développement, cybersécurité, toutes ces communautés doivent être intégrées en Afrique et ailleurs pour que nous puissions progresser. Merci Monsieur Gelassi. Merci. Alors les vulnérabilités sont dues à la mauvaise utilisation des données, souvent à la mauvaise gouvernance que l'on voit. Et ceci a créé des préoccupations liées aux droits humains. On a parlé il y a quelques instants, la vie privée, l'autonomie, la discrimination contre certains groupes, notamment les femmes d'autres vulnérabilités également que nous voyons beaucoup en Afrique. Il y a parmi ces vulnérabilités le le fait que l'on n'ait pas accès aux données, aux technologies, aux matériels et à des ressources humaines. L'UNESCO a mené une enquête majeure dans 32 pays en Afrique, ce qui est ressorti trois conclusions. Renforcer les capacités humaines et technologiques dans les. Numérique, y compris tenant compte du genre, moins de 20%. Moins, moins de 20% du personnel sont des femmes Renforcer la capacité humaine, l'UNESCO a formé plus de 9 millions de jeunes en Afrique. Dans le domaine du codage et de la programmation, troisième priorité, conseiller les gouvernements pour mettre en place des stratégies numériques et créer des partenariats pour l'emploi les jeunes thank you, thank you, thank you, thank you so pour les applications so et les systèmes numériques thank you, thank you so Merci beaucoup. Les vulnérabilités en Afrique deviennent une question de vie et de mort. Quand on parle d'infrastructures cruciales, infrastructures électricité, dans les petits endroits, il n'y a pas d'alternative. Donc, ça peut avoir un effet sur la vie, la paix et l'harmonie. Souvent, l'interruption peut inciter des gens à la violence des groupes et les contributions par des groupes marginalisés et uniques. Et vous voyez l'appropriation culturelle pour la propriété intellectuelle unique. Ce um, uh, serait une perte de revenus et de moyens de, de, de, de, de, de subsistance subsistance. le pain de la bouche des enfants dans beaucoup de cas, et il vous la réunion sénue en Afrique en tant que pays, à la conférence d'avoir le cyber est important parce que la cybersécurité pour l'infrastructure cruciale est une question de vie ou de mort pour nos communautés sur le continent. Merci. Merci. Les technologies numériques sont liées intrinsèquement aux droits de l'homme à la prospérité. Pendant les deux dernières années, ça a transformé comment nos parents, mes parents ont accès à la santé, les enfants à l'éducation. Et donc l'accès est essentiel. C'est vaut la peine de se rappeler qu'il y, qu y a deux genres de manque d'accès. Il y a 3 millions, milliards de personnes qui ne sont pas connectées. Et Torin a fait un travail magnifique et ça va continuer à l'UIT en tant que secrétaire général. Mais il y a une deuxième catégorie. Il y a plus de 150 exemples de gouvernements qui inten intentionnellement disconnectent leur population et on doit condamner ça sous toutes ses formes. Et au niveau mondial et dans la perspective sécurité, quand les pays développent l'infrastructure, il faut des priorités, il faut promouvoir un écosystème interopérable ouvert avec la la chaîne d'approvisionnement, provisionnement aussi de responsabilité la fournisseurs. fournisseurs quelles pratiques prestataires. peut quelles pratiques la chaîne de la chaîne à la chaîne la à la désinformation la à de la sur pour, sur le climat. Merci beaucoup. Je vais donner deux exemples. D'abord, petit échelle. En Estonie, l'ancien président l'a déjà dit. Il faut une ligue de défense du cyber. Ce sont des volontaires, des développeurs de cyber. Et l'une des composantes et de faire commentaire sur les campagnes de désinformation dans les médias. Il faut donc des temps d'antenne pour parler de ces campagnes de désinformation à propos des vaccins ou de la guerre en Ukraine, par exemple. Avec, avec des volontaires, on ne peut pas tout régler. Mais ce qui est très important, c'est l'éducation pas uniquement l'éducation, les programmeurs, les ingénieurs, éduquer tous les citoyens pour qu'ils reconnaissent le vrai du faux dans l'information. Merci beaucoup, Monsieur Thomas. Merci. Mon collègue, Dr Normali, a parlé de cette question, on a un élément important de la société pour décortiquer justement la désinformation dans notre pays parce que le gouvernement n'a pas tellement de temps à consacrer à toutes ces informations qui viennent. Pour vous donner un exemple, de mon pays, mais comment la désinformation a un effet sur la santé. L'année passée, la radio russe en Allemagne propageait une campagne d'anti-vaccination. En même temps, dans les médias intérieurs, il disait aux gens qui seraient renvoyés s'ils n'étaient pas vaccinés. Clairement, il y a une guerre cyber, c'est plus que d'avoir avoir les fausses croyances, c'est un élément actif qui a un effet sur notre santé. Il faut que l'on soit conscient de ces tendances dans le monde entier. Merci beaucoup, Monsieur Osman. Merci. Pour la désinformation, je crois que le rapporteur spécial de l'ONU sur la liberté d'expression a fait un travail très important. Elle a expliqué que la meilleure ligne de défense contre la désinformation est de créer la condition pour les droits de l'homme, le pluralisme et la tolérance. Pour que ça s'épanouisse, pas uniquement se référer à des actions de déconnecter les gens de l'Internet, mais en tant que prendre une position en tant que gouvernement envisagé de financer, le pluralisme, les façons d'augmenter le pluralisme. Bien sûr, avec un paysage médiatique Très pluraliste, la désinformation peut créer un chaos, mais parfois les interventions sont légitimes, décortiquées, éduquer quatre fois, cinq fois, un certain niveau de modération des plateformes, des médias sociaux et la façon de progresser. Merci Adam. La question du changement climatique obtenir des informations correctes est essentielle. La désinformation Induit en erreur les citoyens. La chose importante, c'est que les gouvernements ne voudraient pas adopter un jugement qui va du sonner à la base. Il faut lancer des discussions entre les parties prenantes. Et chaque partie prenante à sa propre responsabilité. Par exemple, le gouvernement doit donner des informations objectives et les experts des preuves scientifiques. Ce faisant, la liberté de penser et de s'exprimer ne doit pas être entravée. Il faut qu'il y ait une compréhension tout en protégeant la liberté d'expression. Il faut une approche multipartite. La culture médiatique aussi est importante pour lutter contre la désinformation. Monsieur Kasseva, vous avez la parole. C'est un instrument dans l'environnement international actuel. On connaît très bien ceci dans mon pays. Et on est confronté actuellement à beaucoup d'attaques qui ont été planifiées dans l'espace cyber. Beaucoup de types d'attaques et le rôle dominant, c'est la fausse information. Pour que vous compreniez mieux. Les ressources d'information russes ont connu 80% de plus d'attaques de fausses informations. 9 millions de fausses informations ont été distribuées cette année dans notre espace cyber. Et il est très important de comprendre comment il faut lutter contre ce phénomène. et Il est très important que la sphère de l'information ne reste pas vide, soit doit être comblé. Actuellement, l'espace de l'information est très fragmenté et beaucoup de groupes et même de pays s'y engagent activement. Surtout les utilisateurs courants en souffrent. Et il nous faut donc avoir des règles pour agir responsablement et réglementer ses activités à l'échelle mondiale. Les géants numériques actuellement utilisent leur, pouvoir, leur de leur pouvoir. Il faudrait donc qu'on ait des règles communes pour utiliser les plateformes numériques, probablement sous la tutelle de l'ONU. Et je crois que c'est l'un des thèmes Mister du Mister, pacte tu veux, tu veux. numérique mondial. Les acteurs violents utilisent le COVID-19 pour augmenter l'opposition publique, la désinformation. Notre agence contre le terrorisme a donc inclus ce genre de travail dans le dialogue avec les pays membres. On a travaillé avec les organisations internationales pour produire un rapport avec la Commission de contre-terrorisme. Un certain nombre d'États membres ont besoin de renforcement de capacités au niveau de la politique institutionnelle et de la mise en œuvre. Sur la base du respect des droits humanitaires internationaux, qui a toujours des lacunes, donc le Comité de lutte contre le terrorisme a adopté une déclaration disant que les États membres doivent continuer à travailler dans l'antiterrorisme. Donc, dans ce programme, notre travail ne peut pas s'arrêter. Il faut qu'on continue notre travail. Merci. Okay. Excellence, monsieur. So so I think I've only... <coughs> Merci, you know, Salman. So think... D'abord, la culture uh, numérique. Uh, au bout du compte, il faut équiper les citoyens avec des compétences et des habiletés pour qu'ils puissent citer contre ces petites informations et vérifier. En tant que vice-ministre de la communication, pendant la pandémie, on essayait de communiquer les bonnes informations. C'était très difficile pendant la pandémie et on ne pouvait dépendre que, que de l'éducation des citoyens. Il faut les armer avec les outils appropriés et à cause, parce qu'il y avait des agences multiples, ils pouvaient partager les efforts. Et donc il faut exercer davantage de pression sur les compagnies de médias pour mieux modérer, parce que sans modération appropriée, on ne peut pas contourner. On ne pourra pas ainsi reconnaître les fausses informations et la désinformation. Madame Marie-Jo, vous avez la parole. Merci. Merci. Pour des intervenants précédents, on parlait l'éducation. Moi, je voudrais insister sur un des principaux vecteurs de voilà, des des information des informations, de à à qualité indépendante indépendante. Indépendante. Je souhaite je évoquer, évoquer, évoquer brièvement deux initiatives auxquelles de la France participe. La, France, part la ici, première, c'est le, le un partenariat un pour l'information et la démocratie qui a été lancé avec, avec Reporters sans frontières en, frontière en 2019. 19. À ce jour, à ce jour 45 ça, États ont rejoint ce partenariat destiné, destiné à promouvoir l'exercice de la liberté d'expression de et, et l'accès à une information libre, plurielle et fiable. Euh, un sommet, un sommet pour l'information et la démocratie et a été organisé le 10 de septembre dernier à New York en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Un observatoire international sur l'information et la démocratie a été lancé. Sur le modèle du GIEC pour le climat, cet observatoire sera chargé d'évaluer l'évolution de l'espace informationnel mondial. La, la, la deuxième initiative est l'International Fund for Public Media, qui a été lancée lancé lancé au Forum Paris de Paris la paix, sur la paix en 2021. C'est une, est une initiative, initiative à laquelle la France contribue financièrement à hauteur de 15 millions d'euros. Le secrétaire général des Nations Unies avait signalé que la presse et les médias indépendants étaient menacés par un risque d'extinction majeure. Ce partenariat multilatéral et indépendant est une partie de la réponse à ce défi. Il a pour d'augmenter de manière conséquente les financements disponibles pour, pour soutenir les médias indépendants dans les pays, dans les pays de, de pays développement. développement. Un autre, un autre aspect, de la, régul la régulation. Au niveau de l'Union européen, européenne, nous travaillons également une meilleure, une meilleure, une meilleure régulation. régulation C'est le règlement le le sur les services, les services numériques, connu comme, comme, comme DSA, qui, impose qui, qui aux imposera aux plateformes de, de rendre compte aux autorités de, de régulation, régulation des, des, des, risques des risques que leurs industries vont peser sur les démocraties en partageant les mesures qu'elles entendent mettre en place pour les atteindre. Il faut le rappeler, ce qui est illégal en ligne, il est illégal en ligne. Merci. Thank you so, Thank much. You so, so much. much. Mr. Sharak, over to you. Merci Solomon. Monsieur Merci Solomon, ça c'est un domaine où l'approche multipartie prenante est appropriée et Microsoft, et se dévoue a utiliser cela. Récemment, on a élaboré une approche pour contrer la désinformation fondée sur les 4D. Intégrité de l'information qu'on utilise dans Microsoft. On détecte, on chasse, et on, après avoir détecté, on essaye d'interrompre les opérations. C'est une façon d'avoir la transparence pour l'influence et le soutien financier pour empêcher que des publicités soient placées sur ces sites. Troisièmement, c'est décourager. Il faut des normes pour protéger et créer des normes de comportement. Et quatrième, dé, c'est défendre. C'est les états positives, mesures positives pour défendre l'écosystème en partie. C'est la culture numérique, éduquer les consommateurs. Et d'un autre côté, ça a déjà été dit, préserver et redynamiser le journalisme classique pour sauvegarder les nouvelles dont on a confiance le fait de ne plus... Les... Merci pour la plateforme. En terminant notre panel, je voudrais donner... Ce sera plus difficile, je vais vous accorder 30 secondes. Alors, je commence par Monsieur Thomas. Monsieur Thomas, M. Thomas, vous disposez de 30 secondes. Si vous, parler, vous si vous êtes en train de parler, on ne vous entend pas. Je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. La menace commune, c'est les valeurs communes, les droits sous une forme particulière dans l'espace cyber. On doit respecter les libertés et la démocratie. La liberté d'expression, l'expression libre, équitable, devrait être notre guide. Merci beaucoup. Je voudrais souligner la nouvelle façon ou repenser la question elle-même parce que le point essentiel du problème, c'est de voir ça dans la perspective de la technologie et on ne peut pas résoudre ou aborder ce problème en mettant l'accent sur une seule approche et une seule solution. Donc il faut repenser, voir ça dans la perspective des, des personnes pour voir comment on peut coexister de façon pacifique, avec une approche transformative, au lieu de mettre l'accent sur les mesures de protection, pourquoi ne pas mettre l'accent sur les mesures proactives? Thank you. Thank you. Uh, I think... Pour clore, je voudrais dire, pour qu'il y ait la confiance et la sécurité, on doit se voir comme égaux et comme des partenaires précieux. Pour que le monde soit plus sûr pour nous tous, on doit être des partenaires égaux. Il ne faut pas qu'il y ait un, et un qui doit défavoriser partenariat équitable. Um, um, et qui Thank Thank you. You. doit Thank tous you. accorder une certaine valeur à nos citoyens et à notre sécurité. Le, on entend mal le monsieur Solomon. C'est pour ça que vous n'allez pas faire la différence entre monsieur et madame. Le sommet de G20 en 2019, là où il y a la confiance, on peut accélérer. Toutefois, ce qui est important, c'est que la confiance ne doit pas être du ressort d'une seule partie permanente, Uniquement du gouvernement ou d'un autre. Ça doit être une approche multipartie prenante. On veut discuter davantage de cette question. Le Japon oui, abritera le FGI l'année prochaine. Et on espère discuter sur différentes questions. Des questions qui ont été discutées ici, y compris réduire l'écart de la fracture numérique, l'infrastructure, la confidentialité, la sécurité, les technologies émergentes. On se réjouit à l'idée de vous voir l'année prochaine au Japon. Tout cas, le thème de la sécurité est la priorité de tout le monde et la Russie a fait la promotion de ce thème à l'ONU. Pendant un certain nombre d'années, ça doit être résolu au niveau international. Je vous rappelle d'un incident avec un chronique. C'est un bon cas à citer ici en Afrique afrinique. Obtenez un statut d'une organisation internationale, on lui a renié cela, ça doit être vu pour inclure le modèle multipartie prenante avec l'ONU. Je veux aussi ajouter que la Russie a traversé une expérience mondiale numérique qu'on veut avec d'autres pays et je saisis cette occasion pour inviter tout le monde à participer au deuxième sommet Russie-Afrique qui aura lieu en été à saint pétersbourg Merci beaucoup. Les TIC doivent être utilisés efficacement et de façon intelligente. Et j'espère que tout le monde pourra arriver à sa fin. Merci. Merci. Je... Non, ce que je retiens, c'est qu'il y a l'urgence. On ne peut pas attendre il faut prendre des actions conjointes à grande échelle et tirer parti de ce qu'on a fait. On a tous un rôle à jouer, les femmes, les gouvernements, les députés, la société civile, et un point sur la culture numérique et la culture des médias. Il ne faut pas sous-estimer ce que chacun d'entre nous peut faire en tant qu'individu. Merci beaucoup. Merci. Je crois tout d'abord que toutes les parties prenantes sont essentielles pour protéger les droits de l'homme en ligne ainsi que l'état de droit. L'UNESCO s'engage à soutenir les États membres à relever les défis de l'ère numérique par le biais du de renforcement des capacités en IA et la transformation. Récemment, on a publié un cadre de compétences pour la transformation numérique et l'IA pour les fonctionnaires utiles pour le gouvernement. Il faut des normes. Participation des parties prenantes pour que la, te te la technologie soit développée et régie en étant centrée sur les hommes. Merci. L'une des mauvaises conceptions de la technologie, c'est qu'il s'agit toujours de la technologie. D'après mon expérience, c'est les personnes, les processus et la technologie dans cet ordre. D'abord les personnes, ensuite leur renforcement de capacité, élever les technologies comme question diplomatique et autres. Avec On des forums de multiparties prenantes tels que le FGI. Merci, merci. À vous. La, la, la, la confiance, confiance entre les entre parties, parties prenantes est indispensable, indispensable pour assurer la, la sécurité en ligne. Et, et, les, et, et, trois et les trois piliers de, de, de cette confiance doivent être, être un, un, un le respect, le respect du droits national. J'ai eu l'occasion de le dire précédemment. Ce qui est interdit, interdit hors en ligne doit également être interdit en ligne. Le deuxième pilier, c'est l'inclusivité. Internet est un bien commun qui a été créé sur un modèle multipartite que nous avons Réserver. Le troisième, Le troisième est, est la, la transparence, transparence notamment, notamment au niveau des plateformes, plate par exemple, exemple dans l'utilisation de leurs algorithmes, algorithmes pour, que pour que les utilisateurs puissent les puissent utiliser de, de la manière plus la les plus avertie possible. Les outils aussi, tous les outils numériques. Merci. Merci. Merci. Merci. Je crois qu'il nous faut mettre en œuvre ce dont on a convenu, en particulier au niveau de l'État où on est tous convenu qu'il fallait inclure que les droits de l'homme s'appliquent en ligne. Il faut le mettre en œuvre, le renforcement de capacités nécessaire et il revient à la communauté multipartite de de tenir le gouvernement, gouvernement redevable et comme c'est un forum de gouvernance, je voudrais faire la différence entre la gouvernance technique de l'Internet et la gouvernance Internet. Dans, dans, la, dans la partie technique, il ne faut pas réparer ce qui n'est pas cassé. C'est fait par la communauté partie prenante, ça ne nous, nous a jamais existé. Ça a fonctionné dès le départ, il n'y a jamais eu de manquement. Mais au niveau du contenu, il faut qu'on ait des discussions là-dessus. Il faut être réaliste parce qu'il y a des différences à travers le monde. Merci beaucoup. Je crois que tous dans cette auditoire partagent les valeurs de la paix la prospérité pour nos nations. Tant que cyberespace Internet, c'est la voie suivre pour promouvoir la prospérité et la coopération et la confiance sont essentielles. Alors agissons. Par exemple, développons nos systèmes de gouvernance électronique ensemble de façon transfrontalière. Les technologies les solutions travaillons ensemble afin que plusieurs nations puissent les utiliser. Et ainsi, nous pourrons vraiment créer cette confiance entre les personnes, les experts, les développeurs, tout le monde. Et à ce moment-là, on aura la paix dans le cyberespace. Merci, M. Benton. C'est un nouvel exercice... plutôt. Exercice du micro. Deux choses. Tout d'abord, nous avons beaucoup progressé, je pense, c'est très bien. Et il reste encore beaucoup à faire. Et lorsque je regarde ce qui s'est passé depuis mes débuts, la cybersécurité, en fait, ça devient une priorité lorsqu'il y a un problème pendant 15 minutes, après on l'oublie. On ne peut pas se permettre de le faire. Il faut que ce soit une priorité de long terme qui sous-tend les ODD, la prospérité économique, les droits humains. Il faut éliminer les barrières, c'est une solution. L'approche avec partie prenante aussi et le renforcement des capacités, donc trois approches. Et si vous souhaitez plus d'informations sur mon organisation GFCE, allez sur le site gfce.org. Merci. merci. Alors, merci pour mon excellente discussion. Ce que je retiens, c'est qu'il faut travailler ensemble, qu'il s'agisse de protéger les personnes, les organisations face à la cybercriminalité, se protéger contre les attaques, contre les infrastructures, lutter contre les fausses informations. Tout cela, nous devons le faire ensemble. Il faut une stratégie coordonnée, détaillée pour renforcer les défenses, et c'est une tâche primaire. Nécessitera la participation des secteurs publics, privés et de la société civile. Il faut un partenariat. Merci. Merci infiniment. Merci. Je Maché Machegoane. Alors, il nous faut créer des plateformes accessibles, juste qui expriment et utilisent toutes les voix à égalité. Ce sera un très bon fondement pour le respect, pour la confiance et ce sera une plateforme, une condition aussi hein, pour que l'on puisse aller encore plus loin à l'avenir. Pour citer Vincent, Retroussons nos so, so, manches et travaillons pour mettre la main à la patte. Merci infiniment, merci, merci encore une fois à tous, chers cher panélistes, merci pour, une, pour une conversation très honnête. Vous avez, Vous avez éclairé un plus plus plus plus plus plus sur un sujet très important, comment faire en sorte que l'Internet soit de meilleure qualité, avec la confiance, la sécurité. Nous avons tous retenu ces pépites. Pépite. Nous savons maintenant comment ensemble créer un avenir numérique meilleur on applaudit tous les panélistes s'il vous plaît comme nous le savons, le succès d'Internet, l'Internet est dû à son paradigme unique. Ça appartient au monde entier, il y a des normes ouvertes, les technologies sont accessibles, les procédures, procédures pardon, politiques sont accessibles aussi. L'Internet a beaucoup avancé, réussi depuis sa création, car c'est une plateforme ouverte, transparente. Mais l'Internet subit des changements, des, des, changements, des, des défis. Avec un monde qui change, monde qui devient de plus en plus complexe, la confiance et la sécurité au niveau numérique sont au cœur de l'écosystème de l'internet, essentiel aussi pour une transformation numérique réussie car l'innovation, le leadership et le bien-être socio-économique dépendent fortement de cette confiance qui doit être méritée au quotidien, que nous devons mériter de vous. Je suis optimiste, je pense que vous tous, décideurs, experts, nous tous, en tant que grande famille humaine, nous allons pouvoir ensemble protéger, sauvegarder l'espace numérique si précieux dont nous ne pouvons pas nous passer dans notre vie. Je remercie l'ONU. Le comité d'organisation du forum, je remercie le gouvernement éthiopien pour cette excellente manifestation et j'espère que vous pourrez profiter de l'hospitalité, de la tradition éthiopienne, culture, musique, café de mon très beau pays, l'Éthiopie, les origines. Merci d'avoir préparé cette séance, ce qui met fin à notre panel. Merci.